Bonjour à tous, un petit coucou euh, depuis la dernière fois, ça fait un petit moment déjà. Euh, tout d'abord je voulais vous remercier parce que vous avez été très très nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous en remercie là en quelques jours, euh, presque une dizaine de personnes s'est abonné Et je vous remercie tous d'être fidèles et de découvrir... Euh, Ma chaîne, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est euh, pourquoi un changement de cap Et Je vais vous raconter une histoire, vous allez comprendre. Depuis euh, quelques temps, vous l'avez vu en regardant mes vidéos, euh, j'étais en, en colère, très en colère, en colère contre... Euh, Contre la vie, en colère, contre les gens, parce que les gens, ben, j'avais l'impression que c'était chacun pour eux, que personne ne voulait faire quoi que ce soit. Et, euh, et tout ça, ben, ça m'a mené vers une, une pente, je dirais pas mauvaise, je dirais une autre expérience de vie. Voilà. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que entre ça, les soucis à côté et tout. Euh, euh, c'était, euh, je dis, il y, y, y, y a un truc qui bloque, je sais pas quoi, il y a un truc qui bloque et euh, j'aimerais bien qu'on m'aide. Je dis, euh, à mon âme, à la source, aidez-moi, aidez-moi à trouver la solution, je comprends pas. Et là, ils m'ont envoyé une réponse parce qu'avec tout ce qu'ils m'ont envoyé comme euh, réponse, j'avais rien compris du tout. Moi, je, pour moi, c'était pas bon, c'était du néfaste et tout. Et là, ils m'ont envoyé une réponse via euh, bah, les vidéos que j'ai postées sur ma page en fait. Ils m'ont envoyé Aurore, la, la jeune fille que je poste sur ma page, me l'ont envoyé et j'ai écouté ses vidéos. Et bon sans comment ça m'a parlé Ça m'a parlé, mais alors Et c'est tout à fait exact. C'est que à force de vouloir changer le monde, ben, premièrement je m'étais oubliée. Deuxièmement, euh, j'ai laissé la place à, à mon ego et à mon mental plutôt que de laisser la place à mon cœur. Je ne dis pas que les vidéos euh, ne sont pas justes. Je veux juste dire que euh, j'appréhende maintenant la vie d'une façon différente. Je, je la conçois d'une façon différente. Je n'ai plus envie de me battre. Euh, il y a la source qui s'en charge, et elle le fait très bien. J'ai plus envie de me battre, j'ai envie de lâcher prise et de laisser faire. Parce qu'en fait, en ce moment, en ce moment même, euh, on est en train de changer, euh, on est en train de changer de cap. Et on va vers le bon cap. Et donc, j'ai appris que, j'ai réappris, je n'ai pas appris, je le savais déjà, mais j'ai réappris que pour pouvoir faire du bien autour de soi il fallait déjà se faire du bien à soi dans ma tête c'était le contraire ah ouais mon mental il me disait euh, aide les autres et tu seras bien en toi c'est pas vrai parce que en fait euh, tout se passait au, à l'inverse de ce que je voulais finalement ça n'allait pas assez vite, euh, euh, les gens ne réagissaient pas assez. C'était vraiment euh, la cata, quoi. C'était euh, « no man's land ». Voilà, c'était vraiment… Euh... Et en fait, je me suis rendu compte que c'est moi qui n'allais pas. Mm. C'est moi. C'est moi parce que euh, je me suis oubliée et euh, à vouloir penser aux autres. Mm. et eh ben je me suis oubliée. Je ne pensais plus à moi. Je m'accrochais. Je m'accrochais à quelque chose qui n'existait pas parce que tout ce monde était un monde de mensonges. C'est un monde qui est faux. Et il y a quelque chose de plus fort que nous qui est à l'œuvre en ce moment. Et euh, c'est bien de, de dénoncer. Attention, c'est bien. Je, je, je ne suis pas dans le jugement. C'est bien de dénoncer parce que je l'ai fait moi-même. Et euh, ce n'est pas parce que moi, euh, euh, mon mental m'a un peu perturbé, mais peut-être que c'était une expérience que je devais vivre aussi, hein, au final, euh, pourquoi pas. C'était une expérience, parce que avant euh, je, je fais beaucoup d'expériences comme ça, hein, euh, de temps en temps, je, je m'en vais sur quelque chose que je pense être très positif et très bon, et qui au final, euh, bah, fait que je m'oublie. Le mental me guide. Et là, eh ben, grâce à ces vidéos, ben, j'ai réalisé qu'il fallait que je laisse le mental et l'ego de côté. Il ne fallait pas que je les écoute. Non, il ne faut pas. Donc, euh, ben, je travaille sur ça depuis euh, un moment déjà. Mmh. Et euh, ce que je voulais partager avec vous, c'est que quand j'ai compris, quand j'ai pris conscience... Qu effectivement tout ce qui m'arrivait enfin qui arrivait qui m'arrivait à moi pas spécialement à moi mais à mon entourage proche eh ben, euh, au lieu de laisser faire au lieu de faire confiance je voulais absolument faire quelque chose pour que ça change pour que ça aille mieux pour que alors que ce n'était pas de mon fait ce n'était pas de mon dû et à partir de là quand j'ai pris conscience de ça, et eh ben ça a commencé à aller mieux. Il y a des petites choses, des petites flamelles de, de, de bonnes nouvelles qui se sont qui se sont, euh, qui se sont euh, montrées, des, des, des petits euh, comment vous dire, des petites étincelles comme ça qui, qui ont commencé à s'allumer, qui choses qui ça faisait longtemps, ça, ça m'était déjà arrivé auparavant avant que je laisse mon mental me, me guider. Et euh, là, ces, ces petites flamènes, là, ces, ces petites étincelles, c'est juste des, des, des moments de, de, de pur bonheur. Et euh, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Donc, il m'est arrivé quelque chose. Heureusement, je n'étais pas toute seule, parce qu'on aurait pu dire que, J'extrapolais. Un soir, euh, j'étais avec euh, une personne de ma famille sur la, sur la terrasse. Et là, j'ai vu un, un nuage qui s'allumait. <rire> vous allez dire, ça y est, euh, ben c'est bon. Là, pour le coup, on l'a perdu, Maria, elle nous fait... Euh... Mais je vous assure que c'est vrai. Un nuage qui s'allumait. Mais c'était une lumière qui était euh, relativement importante. Euh, elle illuminait, euh, pour ainsi dire, euh, la moitié du nuage. Parce que le nuage lui était pas conséquent. Donc, euh, la moitié du nuage. Et ça clignotait comme ça. Alors, on s'est regardé avec, euh, avec cette personne. Et euh, je lui ai mais tu vois la même chose que moi là-haut elle m'a dit, euh, ouais, je vois. Elle me dit, euh, tu crois que c'est un avion qui est derrière et Je dis, non, ça ne peut pas être un avion. C'est beaucoup, euh, beaucoup trop lumineux pour que ce soit un avion. Ça ne pouvait pas être un avion. Elle m'a dit, peut-être un satellite. Je dis, bon, euh, pas plus. Hein. Je dis, euh, non. C'était vraiment euh, lumineux et ça faisait ça. La lumière, elle faisait ça derrière le nuage. Bon. Je dis, bah, écoute, hein. On va bien voir ce que ça va donner. Hein. Quand le nuage va se déplacer, on verra bien ce qu'il y a derrière. Et puis au bout d'un moment, eh ben, plus rien. Plus de lumière, plus rien. Pas d'avion pas à l'horizon, pas de satellite. Enfin, euh, il y en avait oui, euh, tout autour, mais au niveau du nuage, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de satellite, il n'y avait pas de lumière en bas. Parce que vous savez, des fois, quand vous êtes au niveau d'un magasin, euh, d'un grand supermarché ou un truc comme ça, vous voyez des lumières euh, qui tournent comme ça dans le ciel, sauf qu'à cet endroit-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et on, on voyait que c'était vraiment derrière le nuage que ça se passait. Ce n'était pas quelque chose qui venait d'en bas, ce n'était pas quelque chose qui venait d'en haut, c'est quelque chose qui était là, euh, comme quelque chose qui était, qui, qui était caché derrière ce nuage et qui envoyait des signaux de lumière. Donc, euh, on a attendu, le nuage s'est déplacé, rien à l'horizon. On s'est regardé, on s'est dit, euh, à ton avis, c'est quoi Je sais pas. Je sais pas. Puis, euh, la personne qui était avec moi, elle me dit, mais tu sais, je pense qu'on n'est pas tout seul dans l'univers je dis non moi non plus, il hein. faudrait être nombriliste pour se dire qu'on est tout seul dans l'univers vu que l'univers est infini que ça n'existe que ça existe, que ça fait un tout et un rien en même temps il y a forcément d'autres personnes euh, qui vivent sur d'autres planètes c'est indéniable sauf que moi, c'est la première fois que je suis témoin de quelque chose comme ça, ah, je ne sais pas ce y a derrière le nuage, ce qu'il y avait derrière le nuage je ne sais pas, je ne sais pas du tout mais peut-être que la source s'est rendue compte que j'avais fait la démarche nécessaire pour pouvoir avoir cette vision, pour pouvoir voir ça. Et euh, j'ai eu grand plaisir et je suis en de remercier parce qu'en en fait, elle me montrait que, que j'étais en train de prendre la bonne voie en faisant confiance, en arrêtant de me battre contre des moulins avant et en me faisant confiance à moi. Je dis pas, bon, je, je vais le garder pour moi, parce que je sais très bien que d'autres personnes, prédit Dieu, dire, dire, ça y est, Maria, c'est bon. Et euh, voilà, je l'ai gardé pour moi. Enfin, on est toutes les deux. On était toutes les deux et on l'a vu toutes les deux. Alors, peut-être que d'autres personnes l'ont vu aux alentours... Euh, euh, vernis ou aux alentours, hein, c'est possible hein, parce que vu que c'était haut dans le ciel ça a pu être vu par d'autres personnes que moi mais j'ai été heureuse de pouvoir assister à ça parce que c'était la, vraiment la première fois de ma vie que j'assistais à un phénomène pareil parce que j'appelle ça euh, un phénomène je sais pas ce que c'est, je cherche pas à savoir je le saurais en temps utile voilà et c'est là que ça a changé c'est parce qu'avant, j'aurais voulu à tout prix savoir. Maintenant, non. Je le saurais en temps utile. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce nuage Une lumière, ça c'est sûr. Mais qui venait d'où Comment Pourquoi Je ne sais pas. Et c'est là que ma vie a changé. C'est que petit petit, je lâche prise. Et ce que j'ai compris, c'est qu'aussi, toutes les choses que l'on croit être négatives ou néfastes qui nous arrivent, en fait, c'est juste la vie qui se met, qui nous dit de nous mettre en accord, en accord avec nous, en accord avec ce qu'on est, en accord avec notre tête, notre notre âme, notre cœur et notre corps. Et parce ce moment où on est en accord, et ben elle nous ouvre, elle nous ouvre la vue sur des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, j'aurais jamais pensé voir un nuage clignoter quoi, c'est extraordinaire. Entre autres choses beaucoup plus personnel et que vous découvrirez vous aussi plus tard si vous décidez de, de suivre ce, cette nouvelle direction. Parce qu'en fait, c'est le vécu de chacun qui fait que ben, vous, voyez, vous, vous voyez ce que vous avez à voir, vous faites ce que vous avez à faire et vous dites ce que vous avez à dire. Alors, ça ne veut pas dire que je vais arrêter euh, les vidéos. Ça veut juste dire que ça sera autrement. C'est-à-dire que je vais partager avec vous comme je l'ai toujours, toujours fait. Mais je vais partager de façon différente. C'est-à-dire que je vais vivre ma nouvelle façon et je partagerai avec vous ce que je vis et de la façon que j'avance. Parce qu'il faut vous dire que, vous l'avez déjà entendu sûrement hein, partout, hein, partout, que euh, 2020 était donc l'année des vérités, l'année des révélations et tout le reste. Et que ceux qui euh, avaient euh, le cœur ouvert, l'esprit ouvert et qui, qui lâchaient prise en fait sur tout ce qu'il y a à côté et qui, qui, qui faisaient confiance à, cette, euh, à, à la source, ou comme vous voulez l'appeler, Dieu, Créateur, euh, peu importe, euh, si on lâchait prise et qu'on on se dit d'accord, c'est trop pour moi, c'est trop, je lâche, je lâche, je fais confiance et j'attends de voir ce qui se passe. Déjà, je pense à moi, avec qui ça colle, avec qui ça colle pas, euh, les gens qui m'apportent du bien, les gens qui m'apportent du moins bien, faire le tri un peu, faire le tri... Euh, euh, le faire le, le trait aussi, le nettoyage dans tout ce qui était dans le passé et tout. Euh, arrêter d'être euh, pessimiste, être plutôt dans la joie. Oui, je, je vais même vous dire que tout ce, que je, tout, tout ce qui, qui m'est arrivé pendant cette semaine a été intense, ça a été très fort. Mais à chaque fois, je me disais, raligne toi si tu vis ça, c'est parce que tu n'es pas aligné. Raligne-toi. Et euh, c'est vrai que en s'alignant, ah, ça ne va pas se faire du jour au lendemain et je ne vais pas le faire du jour au lendemain parce que même si euh, à un moment euh, c'était mon chemin de vie et que bon, je me suis un petit peu décalée parce que comme je vous disais, c'est peut-être une expérience que je devais vivre aussi. Je reviens aux fondamentaux. Voilà. Et les fondam fondamentaux, c'est la source, l'âme, le cœur et nous. On est là pour faire une expérience, on est là pour vivre sur Terre, pour euh, aider la Terre à, à aller vers de nouvelles, de, de monter en vibration, euh, que nous, on monte aussi en vibration, de façon à ce qu'autour de nous, il n'y ait plus toutes ces horreurs, il n'y ait plus ces guerres, il n'y ait plus tout ça. Laissons les commandes à celui qui, qui les a, en fait. Ne lui retirons pas les commandes. Il est aux commandes. La source est aux commandes. Le Dieu créateur est aux commandes. Laissons-lui les commandes. Et laissons-nous porter par notre âme, parce que notre âme sait. Notre âme nous dit ce qu'on doit faire. On ne l'écoute pas. Parce qu'en fait, on a peur. « Oh oui, non, mais je m'en suis, pour hein, faut croire. Hein, euh » c'est pas parce que je fais des vidéos que je suis... Non, non, non, non. Hein. Je suis un être humain et à chaque fois, il faut que je, je repasse le coup de... Je vous parlais l'autre fois euh, du coup de la poussière qui se redépose à chaque fois. Et bien bah oui, bah à chaque fois, il faut nettoyer et se... Et dès, euh, dès que la poussière se redépose, c'est pas compliqué, vous avez un, un signe de la vie. Et à chaque fois, en fait, c'est pour savoir euh, quand on... Il vous arrive quelque chose, en fait, c'est pour, pour vous, pour que vous réalisiez à quel point vous faites confiance, à quel point vous êtes encore accroché et à quel point vous êtes prêt à vous décrocher. Mmh. Euh, oui, des enfin, fois, ça fait peur. Ça fait très peur. Et euh, on n'en est pas conscient. Hein? Donc, on se dit, oh, bah, bah, c'est super bon. Mais on veut que ça, on veut que ça, on veut que ça, on veut que ça. Oui, sauf qu'on on a nos croyances qui sont là derrière. On dit mais mais où tu vas là Où tu vas Maria où tu t'embarques ben, Dans une nouvelle vie Ah non, non, non, mais non, non, non, non, non, non, tu, tu, tu vas pas là, tu vas pas non, non, non, non, tu vas faire euh, ce que tu as à faire, tu vas faire tu, tes petits trucs et tout, mais tu... Non, non, non, non, non, mais non, sais. si, parce que, euh, en fait, euh, la, fa... la façon dans laquelle j'agissais avant, pardon, excusez-moi, ne fonctionne pas. Parce que, voilà, je, je m'accrochais trop. Je m'accrochais trop. Et depuis que je lâche, petit à petit, bah, ça va mieux. Et euh, tout ce qui m'arrive, en fait, c'est parce que je ne suis pas alignée. Tout simplement. C'est juste pour me dire, raligne-toi. Remets-toi sur le chemin. Ne t'éparpille pas, remets-toi sur le chemin. Ton chemin à toi, c'est de dire, voilà. D'apporter le bonheur, d'apporter la joie, d'apporter le partage, d'apporter l'amour, d'apporter la joie. Tu es là pour, pour aider. Ton chemin de vie, c'est pour aider, mais aider avec tes bonnes vibrations, tes bonnes énergies, tout ce qu'il y a de bon en toi. Et euh, laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. Toi, fais ce que tu as à faire. Voilà. Moi, c'est le c'est le message que j'ai reçu, moi. Encore ce matin, je l'ai reçu, et je l'ai reçu, et je, je, je le perçois actuellement encore, c'est « Laisse faire ce qui, est en, ce qui est en cours, laisse faire ce qui est à l'œuvre. » Tu as fait l'expérience de dénoncer les horreurs qu'il y a sur Terre, mais euh, c'est beaucoup trop gros pour toi, tu ne tu, tu, tu pourras pas le faire, tu, tu finiras folle avant de finir. Donc, laisse faire les choses. Cool. Tranquille. Pense à toi. Pense à ton bien-être. Pense aux personnes qui sont bonnes pour toi. Euh, pense à ton repos. Ça vient là. Hein? Pense à ton repos. Euh, Repose-toi physiquement, mentalement, psychologiquement. Repose-toi. Ne t'accroche pas. On te dit un truc, euh, bah, on te dit, hein, c'est pas grave, hein, euh, laisse couler. Oh. Ne t'accroche pas à ça, ne t'accroche pas à, à ce que les gens peuvent dire de bien ou de mal. si euh. enfin, c'est bien, c'est toujours gentil, mais euh, s'ils disent du mal, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est parce qu'ils ne sont pas sur la même vibration, c'est tout. Et ils ne sont pas sur les mêmes énergies, c'est tout. Voilà. Donc. Euh, oui, c'est vrai, j'ai changé de cap. Et euh, je voudrais le maintenir, ce cap-là. Mmh. J'ai demandé à le maintenir parce qu'il n'y a rien de mieux pour vivre que être dans la joie, dans l'amour et dans le partage. Vous avez remarqué, je n'ai pas, mmh. pas changé mes phrases. Je suis dans la joie, dans l'amour et dans le partage. Sauf que je veux le faire autrement maintenant. Enfin, tout simplement je vais essayer. Je ne sais pas, hein, mais je vais essayer. Et euh, comme je vous ai dit à un moment, dans une photo, euh, dans une photo, dans une vidéo, décidément euh, fatiguée, hein <coughs> pardon, excusez-moi. Comme je vous l'ai dit à un moment, je, que j'avais des ressentis. Euh, mes, mes ressentis, euh, je les ai euh, toujours. Mais euh, euh, plus fort, du fait que je comprends mieux. Les, les signes que la vie m'envoie, donc plus fort. Et, euh, et vous, c'est ce que je vous souhaite en fait. C'est de ressentir ce que je ressens et euh, de, vous, de vous ouvrir. De vous ouvrir. D'accepter, de lâcher. Ouais. Si vous allez me dire, mais euh, t'as complètement. Euh, t'as pété un câble, ma fille, parce qu'il y a encore quelques vidéos de ça tu te battais contre les SDF, tu te battais... Euh... <coughs> Pardon. Je me battais, oui, mais je me bats toujours. Ce n'est pas parce que je dis que je vais agir différemment, que si je vois quelqu'un dehors dans la rue qui a besoin d'un coup de main, que je ne vais pas lui donner, je ne vais pas lui tourner le dos. Ce n'est pas dans ma nature, ce n'est pas ce que je veux dire. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça. C'est que je vais aider selon mes moyens ma possibilité. Je ne veux pas aller chercher euh, midi à 14h, comme on dit, voilà. Euh, il y a trop de choses à faire, en fait. Et on n'est pas assez nombreux pour faire tout ce qu'il y a à faire. Et il y a quelqu'un qui est là, là-haut, bah, partout, en fait. La source, elle est partout, le divin, il est partout. Et euh, qui est là, et qui, qui est en œuvre. Lui... Euh, les, les guides, les âmes, les, les êtres de lumière, tout ça, ils sont tous là pour, euh, pour aider, pour faire évoluer. Et euh, quand on a compris qu'en fait, quand il nous arrive quelque chose, c'est pas que c'est négatif en soi, on a tendance à dire, oh ben, ça y est, j'ai eu un mauvais oeil, c'est ce que je me suis dit il y a quelque temps, et euh, j'ai presque tendance à, à, à, à en rigoler, mais euh, comme... Un observateur, pas comme, comme quelqu'un qui porte un jugement, mais comme quelqu'un qui observe et qui dit, mais c'est marrant parce que effectivement, je j'ai toujours cette envie d'aider, forcément. C'est dans mes gènes, c'est dans mon ADN. Je pense que je suis sur Terre pour ça, pour aider. Mais différemment. Disons que maintenant, je ne vais plus le faire... Je vais le faire avec, euh, avec euh, l'aide, l'aide de la source, l'aide de mon âme, l'aide des guides, l'aide de... voilà. Et euh, je pense que c'est de nos jours et actuellement dans le monde qu'on vit, si on veut vraiment que le monde aille au-delà, que la vie soit meilleure pour tout le monde et si on veut vraiment que le nouveau paradigme existe qu'on veut le mettre en place, ce paradigme qui est notre nouveau monde, si on veut vraiment que la Terre aille en, en, dans la cinquième dimension, qu'elle monte en vibration, c'est ce qu'elle est en train de faire, et, et, et elle nous pousse, et du coup comme elle nous pousse, et bien nous on la pousse aussi, et c'est un travail en commun. Et ce travail-là euh, ne peut se faire que si on est aligné, si on, on laisse le Créateur faire ce qu'il a à faire de son côté, et que nous, on reste alignés sur nous, sur notre cœur. Et euh, tout en aidant, bien sûr. Tout en aidant, mais euh, j'aime pas ce mot, mais être un peu égoïste. C'est-à-dire, penser à soi. Voilà. Si j'ai envie de faire ça, euh, si mon âme a envie de faire ça, on le fait. Si mon âme n'a pas envie, si elle a envie de faire autre chose, eh bien, on va faire autre chose. Quitte à ce que ce ne soit pas vraiment ce que j'ai prévu. Mais ce n'est pas grave. D'où le fait que je ne prévois plus rien. Non. Puisque je viens à l'instant présent. Je ne sais pas ce qui va se passer dans une heure, dans deux... Dans... Je ne sais pas. Donc je viens à l'instant présent. Et euh, là, pour l'instant, je suis en train de finir ce que vous voyez derrière. Là, mon plaid. Voilà. Et euh, bah, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Je me fais plaisir. Et le fait de me faire plaisir est... Euh, avoir de la joie et du bonheur, bah, j'espère le partager avec vous. J'espère que je vous apporte euh, une solution, comme Aurore l'a fait pour moi. J'espère que, euh, dorénavant, bah, je pourrai faire pareil pour vous. Je, je vous ferai part de, de mes aventures dans, ce, dans, cette nouvelle, euh, dans cette nouvelle étape de ma vie, on va dire. Ma nouvelle façon d'agir, ma nouvelle façon de faire. Bien sûr que mes livres vont changer complètement, Ça ne sera pas la, la même chose, ça sera complètement différent. Il y a plein de choses que je dois mettre en place, mais avant, il faut que je fasse le ménage euh, en moi. Il faut que je nettoie euh, toutes les casseroles que je pensais avoir nettoyées, mais qui en fait n'ont pas été nettoyées. Et euh, pour être plus claire, plus, plus concise, et pouvoir vous apporter encore plus de choses, euh, il faut que je, je pense à moi. Donc euh, voilà, donc euh, je pense à moi. Pensez à vous, c'était euh, mon petit euh, rendez-vous. Pensez à vous, pensez, euh, à, à, à, pensez à vous sentir bien, pensez à être en accord avec vous. Et euh, quoi qu'il vous arrive, faites confiance. Faites confiance, dites-vous que c'est juste, vous euh, faut surfer sur la vague. Oui, des fois il y a des choses qui sont bien, des fois il y a des choses qui sont moins bien. Ben, faut, quand c'est bien, on prend. Quand c'est moins bien, ben, soit on, on a compris pourquoi ça nous est arrivé, et là ça ne reviendra plus. Soit on n'a pas compris et puis ben, on attend la prochaine, la prochaine qui va nous tomber dessus et qui va nous dire T'as as vu, t'as pas compris la dernière fois, là, c'est bon, tu comprends Ou on continue hein Voilà, c'est ça en fait. C'est ça. C'est ce qu'ils nous disent à travers euh, nos douleurs, euh, les douleurs de notre corps. Euh, euh, Intéressez-vous euh, euh, au dictionnaire euh, des euh, mal à dit de Jacques Martel et vous verrez que c'est vraiment quelque chose qui est très puissant dans le sens où euh, il vous parle de, de tout ce que vous pouvez ressentir et il vous dit pourquoi. Et il vous dit comment faire, voilà. Et ça, ça, ça aide, ça fait un travail sur vous. Ça peut vous aider à faire un travail euh, sur vous, de façon à vous recentrer et à retrouver, euh, retrouver quelque chose de, de mieux. Parce que c'est le but en fait, aller vers le mieux. Ce qu'on veut, c'est avoir un, un monde où il y a la joie, où il y a le bonheur, où, où tout règne, où tout… Voilà, c'est fort. Voilà, c'est fort. Et euh, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Et c'est vers ça qu'on va. On y est déjà. Mais il faut qu'on le réalise. Et, et il faut, de plus en plus de personnes le réalisent. Et donc, ça va aller de plus en plus vite. Ça va aller de plus en plus vite. Et euh, j'ai euh, beaucoup de, de plaisir. Mon âme, mon cœur sont en joie De pouvoir... Euh, participer à ce moment vraiment important. Il y a encore du travail, hein? il y a encore du travail vis-à-vis hein? -vis de nous, vis-à-vis -vis de, de, de la planète, mais ça vient. Ça vient parce que j'ai été témoin. J'en ai été témoin. Alors, je pas que les autres sont des menteurs, parce que je n'ai pas vu ce que les autres ont vu. Ce n'est pas vrai. Les autres ont vu ce qu'ils avaient à voir. Moi, j'ai vu ce que j'étais prête à voir là, pour l'instant. Et, et, et je sais, je sais, je sens que j'ai plein d'autres choses à voir, mais pas, mais pas que moi. Vous aussi, vous avez plein de choses à voir. Vous avez plein de choses à vivre merveilleuses. Et euh, voilà. C'est... Euh, on va les vivre. On va les vivre. Si on arrive à se si on arrive à se reconnaître, si on arrive à se connecter. Et euh, voilà. Voilà pourquoi euh, c'est un nouveau départ. Voilà pourquoi je voulais tous vous remercier d'avoir été présents, malgré mon absence de quelques jours. Voilà pourquoi euh, je tenais à faire euh, cette vidéo aujourd'hui et maintenant. Parce que je voulais vous faire passer le message en, en disant stop, arrêtez tout. Arrêtez. On, le, on voit que les choses sont en train de se casser la figure. On le voit. L'ancien le, monde est en train de se casser la figure pour la laisser place au nouveau monde. Et c'est pas facile. c'est pas facile. Parce qu'il faut tout laisser tomber. Il faut laisser tomber, il faut laisser tomber, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber les croyances. Il faut les... tout laisser tomber, il faut tout laisser tomber. Il faut... il faut se détacher de tout et se laisser porter. Se laisser porter par la source, se laisser porter par son âme. Parce que notre âme, c'est ce qui est bien pour nous. Nous, notre mental, euh, il joue à cache-cache avec l'ego. Et ça fait boum, boum, boum, boum dans nos têtes et... Euh, on n'est jamais là quand il faut parce qu'il y a toujours notre mental qui vit à 1000 à l'heure et qui vous dit, ouais, mais regarde ça. Mais regarde, ton fils, il est malade. Mais regarde, il va se passer ça. Mais ton mari va se faire opérer. Mais c'est ainsi. Et puis, il y a ça. Et puis, et puis, on devient fou. Que si on se pose, qu'on se dit, c'est bon, stop. Ça suffit. J'en ai marre. Ça suffit. Basta. Je vais vivre autre chose. Je ne plus vivre ça. Terminé. Et là, votre âme vous dit, ça y est, tu as compris. Tu as compris qu'il ne fallait pas t'accrocher. Tu as compris que ce n'était pas ton rôle de t'accrocher, que tu ne peux rien faire. Quoi que tu fasses, tu ne peux rien faire contre ce que tu vis en ce moment. Donc, laisse-toi faire, laisse-toi porter, laisse-toi vivre et laisse faire ceux qui savent. En fait, voilà, voilà, voilà. Laisse faire ceux qui savent. Toi, suis le mouvement. C'est tout. On te demande juste de suivre le, le mouvement. Fais appel, tu as besoin, ton âme et là. Fais appel à la source. Fais appel, pas de souci. Mais n'essaye pas de t'accrocher à des choses que tu ne peux pas gérer, qui ne sont pas de ton... Comment dirais-je C'est pas à toi de le faire. Voilà. Lâche, lâche. Lâche et vie, tout simplement. Et ça, juste, juste ça, on me l'a dit, mais combien de fois on me l'a dit C'est-à-dire que ça fait des mois que j'ai des signaux comme ça. j'étais pas prête à les entendre. Je n'étais pas prête. J'avais des signaux. Je n'étais pas prête à les entendre. Donc pour moi, c'était catastrophe qui m'arrivait, c'était l'horreur, c'était les ah, bah, ouais, parce que je m'accrochais, je m'accrochais. Et là, eh ben, pour le coup, j'ai été prête à entendre ce qu'on voulait me dire. Alors je vous dis pas que j'entends tout, hein. Non, parce qu'en fait, j'entends rien. C'est, des ressentis. Sauf que entre l'âme, le mental et l'écho, on ne sait pas trop, on est perdu. Qui parle Le mental il va vous faire tourner le cerveau mille à l'heure. Le mental, c'est... T'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, FSI, fais ça, FSI, fais ça, FSI, fais ça, FSI, ça, FSI, fais ça, FSI, fais ça, FSI, ça. c'est le mental. L'ego, c'est le défi. Il vous met au défi. De toute façon. C'est pas la peine. Tu vas pas y arriver. T'es qu'une andouille. T'es qu'une nulle. T'es qu'une imbécile. Ça marchera pas. Ou alors, à dire, dire... Pff même pas cap, même pas cap. Et vous avez l'âme. Ouais. Et quand c'est l'âme qui parle, vous le ressentez. Quand l'âme vous dit, elle euh, ben laisse le parler, euh, viens. Euh, viens avec moi. Viens, je t'emmène. J'ai quelque chose à te dire. Ouais. Ah, peut-être que vous avez passé un mauvais moment. Hein. Euh, parce qu'au au bout d'un moment, c'est un coup de pied dans les fesses hein, que, qui vous réveille. Hein vous avez passé un mauvais moment. Et c'est pour vous faire comprendre. Pour vous faire comprendre que, voilà, euh, faut il changer. faut changer de cap. Il est temps maintenant. Il n'est plus temps de se poser des questions. Non, c'est fini, ce temps-là. Maintenant, il s'agit de suivre. Vous choisissez votre camp. Choisissez votre camp. Et vous suivez tout droit vous suivez, vous tendez la main à votre âme, vous tendez la main à, à, à, à la source, vous tendez la main au guide, vous tendez la main à qui vous voulez, et vous laissez porter. Voilà. Mais euh, tout en faisant votre travail sur vous, hein, parce que le fait de tendre la main ne suffira pas, hein, hein, parce qu'on est quand même là pour expérimenter, eux sont juste là pour nous aider, hein, nous aider à nous faire passer les mauvais moments, etc., donc Nous, on est juste là pour, expérimenter, on est là pour expérimenter, pour faire en sorte que les choses aillent mieux. On a décidé de s'incarner ici et maintenant pour une bonne raison. Donc cette raison, maintenant, on la fait ressortir. Voilà. On ressort, faisons ressortir la raison pour laquelle on est ici. C'est-à-dire de changer cette vie qui dure depuis trop longtemps, ce système qui dure depuis trop longtemps. On est là pour ça, mais il faut le faire avec amour dans la joie, dans l'amour et dans le partage voilà ben écoutez euh, c'est bon je crois que je vous ai pris assez de votre temps pour euh, ce samedi après-midi je vous souhaite euh, à tous euh, une bonne fin de journée je ne sais pas si vous verrez la vidéo aujourd'hui ou demain hein, peu, je ne sais pas ça dépend de la connexion là encore hein, ça ne dépend pas de moi Donc euh, pff, moi je la mettrai en ligne hein, je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez voilà, mais en tout cas, en attendant une nouvelle vidéo et euh, un nouveau rendez-vous ensemble, bah euh, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite plein d'amour, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie. Comprenez, comprenez, lâchez, lâchez, parce que vous n'êtes jamais seul, donc lâchez. N'ayez pas peur, lâchez. Je vais faire pareil, je vais lâcher. Et je ne suis pas toute seule non plus parce que vous êtes là, parce qu'eux, ils sont là. Et tout va bien Voilà, suivons le chemin. Tout va bien. D'ici une nouvelle vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye